Bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin pour cette nouvelle interview. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. <rire> et oui, puisque c'est un Benjamin Benjaminception aujourd'hui, Benjamin qui interview Benjamin. Benjamin, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, euh, je m'appelle Benjamin Dequenne, euh, j'ai 25 ans et je suis actuellement en doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Bon, bah, pas vraiment à Montréal en ce moment avec euh, ces soucis de Covid, mais... En tout cas, je le fais au mieux pour que ça se passe bien. Euh, J'ai de l'expérience niveau enseignement. Euh, ça fait des années que je donne des, des cours en, en classe préparatoire, euh, à tout élève aussi en cours à domicile en particulier. Euh, pour vous donner une idée, les cours particuliers, je les ai commencés il y a le ans. Donc voilà, ça fait déjà une bonne, une bonne dose. Euh, après, dans mon parcours et dans mes hobbies, bah, on va dire celui qui ressort le plus, c'est le catch. Euh, puisque bon, je pratique le catch depuis quelques années. Euh, J'ai eu l'occasion de commencer un peu le catch à Montréal quand j'étais sur place. Malheureusement, avec le Covid, c'est aussi en pause. Mais euh, bon, après, il y a tout autre type de hobby, comme jeu vidéo, euh, échec, etc. Très bien, bah, superbe présentation on va retracer ton parcours un petit peu, non pas depuis le début, mais plutôt depuis le début des études supérieures. Donc, dis-moi, tu as fait une seconde générale, une première générale, et ensuite, nous voilà en terminale. Les trois ans de lycée sont passés extrêmement vite. Wow. <rire> qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Quelles spécialités tu as pris Quelles options tu as prises euh, En terminale, où... terminal. Terminal, c'est S. S, c'est européen. Donc... Euh... Ouais, bon, c'était plus ou moins l'évidence. Et puis, européenne, c'est, bon, si tu veux, pour la petite histoire. En seconde, j'étais pas content de pas avoir latin. Donc, du coup, j'ai râlé à l'administration. Puis, évidemment, ils m'ont dit bon, bah, soit tu changes pour une classe euro, soit tu continues ton parcours comme tu de rien n'était, et puis, ben voilà, on a plus latin. Et, bon, bah, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en classe européenne. Et, évidemment, à la suite de ça, j'ai eu mon bac, mention bien et mention européenne. Ah, super, félicitations. Et nous voilà du coup à l'été, et il y a eu entre deux parcours sup, donc admission post-bac pour toi comme pour moi. Et donc, euh... quel, quel choix tu avais fait sur APB Quels ont été plutôt tes résultats Et quelle a été ta réaction par rapport à ces résultats T'étais plutôt content Plutôt insatisfait Bon, en gros, euh, pour faire très simple, hein. APB, il n'y avait que deux choix. Genre pour moi, dans ma tête, il n'y avait que deux choix. Prépa ou SAMAC donc euh, on va dire que, enfin, peu importe le choix, je m'attendais à avoir prépa, de toute façon je, je, je prépa en premier, à tuer, euh, donc à Amiens. Euh, bon euh, voilà, moi j'avais fait ce choix parce que j'avais pas à ce moment là, euh, on va dire que les problèmes avec, euh, avec la famille font que, notamment financiers, font que je me suis dit que si je bougeais trop loin c'était peut-être un peu embêtant donc euh, pour l'instant je voulais essayer de continuer mes études en restant un peu sur un bien, et euh, c'est pour ça que voilà, j'avais décidé pour la prépa, alors la prépa c'est aussi pour éviter de m'ennuyer euh, parce que bah, comme je m'en sentais plutôt bien déjà euh, dans les cours euh, scientifiques et tout ça, euh, l'évidence était là dedans et puis après bah, soit fac de maths soit prépa et j'ai dit prépa euh, parce que voilà je serais mieux encadré et tout ça, j'avais déjà ce. Grâce à d'autres connaissances que j'ai euh, dans les profs de maths notamment, parce que à chaque fois je, je m'entendais très bien avec eux, euh, sauf exception, mais on en parlera certainement. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, grâce à eux, on va dire, j'ai pu, euh, pu euh, avoir une idée de ce, que je, ce qui était mieux pour moi, et c'est comme ça que la prépa euh, c'est un choix. Et donc là, donc, tu as fait une prépa qui s'appelle une prépa maths, donc une MPSI donc, puis un MP. MPSI et ensuite après tu as allé en MP étoile et MP étoile, mais d'abord passons par la MPSI. En début de MPSI, tu as certainement participé à la soirée d'intégration Eh ben non Eh non, figure-toi figure que non, j'ai pas, pas fait la soirée d'intégration. Alors j'avais certain qui était réponse. Alors je te laisse deviner pourquoi. <rire> mais euh, alors c'était pour le jeu de mots, réponse parce que cheveux longs, mais réponse parce que j'avais très souvent la bonne réponse questions qu'on en maths. Euh, mais je n'ai pas fait de soirée d'intégration jusqu'à ce que j'arrive en 5 demi puisque je, comment dire, on va dire que ma vie familiale, ma vie personnelle faisait que euh, ce n'était pas toujours évident d'avoir un, un créneau libre pour dire euh, allez on va voir on va passer une soirée euh, comme ça un peu plus détendue avec les amis de papa. Euh, je on va dire que je suis quand même, avant, avant on va dire euh, même on va dire qu'il y a eu un déblocage à partir de la terminale et tout ça, mais c'est vrai qu'arrivé en prépa j'étais encore dans mon cocon euh, en mode euh, je suis dans ma bulle et euh, bon je parle à quelques gens qui veulent bien me parler et puis moi wow, bon ok si on vient me parler je vais me parler mais si on vient pas me parler je vais pas chercher. donc euh, me retrouver dans une bulle de trucs euh, intégration ça je, je pense que je me serais senti très mal à l'aise en tout cas à la première année de prépa je me serais senti très mal à l'aise pour cette raison que je ne suis pas allé après pour la 3,5 bah, c'était une question que ça tombait pas à la bonne date par rapport à ce que j'avais prévu et puis la 5,5 bah là je dis bon bah si je la fais pas maintenant je la ferai jamais alors, la 5,5 je vais quand même tête donc euh, voilà. et tu l'as fait en tant que parrain hein. <rire> voilà, bon j'espère que tu l'as pas je saurais plus qui qui attends c'était qui peut-être je sais pas non je je saurais plus me dire qui était euh, la personne que j'ai parrainé mais, euh, mais bon, ouais, bah on a passé une bonne soirée, donc... Euh, si non, bah c'est cool. <rire> non, non, on va <rire> éviter. <rire> on va éviter de tout dire euh, en caméra. <rire> <rire> <Okay>. <rire> pour Donc là, donc on a vu pour la soirée d'intégration que tu avais décidé en première année de pas la faire pour des raisons tout à fait personnelles et que, je et que tout le monde respecte, bien sûr. Et donc là, bah là on va partir plus, plutôt sur la partie études, sur la partie CPGE. Que, comment ça s'est passé parce que là on a vu que tu as fait une 3,5 et ensuite après une 5,5, ,5. comment ça s'est ouais, passé ça. Comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé là euh, Bon, je suis rentré en prépa, à la base, euh, j'avais pas vraiment... Bon, je savais que je voulais faire des maths, mm -hmm. voilà, c'était presque une évidence. Euh, en tout cas, arriver en prépa, c'était quasiment une évidence. C'était juste quel type de maths Est-ce que c'était des maths l'enseignement, est-ce que c'était des maths euh, pures que je voulais faire, est-ce que c'était des maths euh, appliquées, plus dans le mode ingénieur ou tout comme ça, et bien, je savais pas encore arriver à la prépa. Une fois que j'ai commencé la première année, bon bah les idées ont commencé à se clarifier et je me suis dit bah ouais l'enseignement, la recherche c'est en fait ce qui me plus. Et euh, bon, bah, on va dire la plus grande école <rire> qui était à viser à ce moment là, c'était l'école normale, supérieure. Euh, alors j'avoue qu'il n'y avait pas que ça comme motivation, il n'y avait pas que le fait de faire quelques des matchs, il y avait aussi le côté euh, euh, familial qui me, disait, qui, qui, qui me disait que ça serait un bon défi et une bonne réussite de rentrer là-dedans parce que ça aiderait énormément à la maison. Euh, mais, euh, mais déjà voilà, en fait c'était déjà la très grande porte, je me suis dit voilà, ça il faut, faut tester. Alors arrivé en 3,5, euh, donc on les concours je m'étais inscrit pour CCP et, euh, et l'ENS, et seulement cela, sachant que j'étais boursier, d'ailleurs, je préciser, donc j'ai fait une grosse bourse pour certains qui savent ce qu'il en est quand on est boursier, quand on est boursier, euh, on pourrait s'inscrire à tous les concours sans forcément avoir à payer. Donc en soi, j'ai fait un peu ma tête de mule, parce que ce qui m'intéressait c'était l'ENS, c'était pas autre chose. Alors j'ai fait CCP, c'était pour dire d'avoir l'équivalent de PAC, au cas où. Euh, et puis bon, bah, au final... Euh, on va dire que mes notes en maths toujours se passaient bien, mais les autres notes, ce bah, qui m'avait plombé cette année-là en 3,5, c'était euh, la physique, la physique chimique qui m'a complètement plombé. J'avais eu 6, de souvenirs, j'ai eu 6,5 ou un truc comme ça, mais voilà. Euh, mais j'ai quand même eu CCP. les étoiles qu'il y avait dedans ne m'intéressaient pas tant de ça, mais je me suis dit que je vais quand même passer l'oral, parce que c'est un entraînement. Euh, donc, j'ai passé l'oral, ça s'est bien passé, même s'il y a un gars qui m'a un peu râlé dessus, c'était notamment la physique, parce que j'avais fait des équations différentielles et à la fin j'ai eu un moins, au lieu d'un plus dans un résultat euh, qu'on connaît bien normalement, un truc, euh, si tu veux, je te le dis, y seconde, plus euh, oméga carré fois y et y k0, bah moi j'ai pas eu un plus, j'ai eu un moins, alors on m'a engueulé, on ah. du poisson pourri parce que j'avais eu une mauvaise orientation. Bon, enfin bref, ça c'est un détail. Euh... Et arrivé à la fin, donc euh, à la fin des concours et tout ça, bah, je me suis posé la question, est-ce que ça, ça vaut vraiment le coup de refaire les 5,5 Et à vrai dire, j'avais l'intention de faire la fac. Voilà, la première idée c'était de faire la fac. Je voulais pas faire 5 demi, je, je voulais aller à la fac, je me suis dit de toute façon si je vais à la fac, je vais arriver à mon but, je vais revenir à, à enseignant-chercheur, donc ça, ça va, ça bien se passer. Mais en discutant encore une fois avec ses connaissances, euh, donc des profs de maths que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mes cursus, de mes cursus et en demandant leur avis. Bah on m'a sorti, enfin il y en a un qui m'a sorti notamment la phrase euh, Oh retente ça coûte rien. Vraiment euh, tu, tu refais euh, euh, au pire, enfin euh, tu pourrais voir ça comme un redoublant mais il y a toujours moyen de s'en sortir, passer en MR ou un truc comme ça, après ça, euh, donc euh, Tente tu... voilà, on ne sait jamais qu'il ne tente rien à rien. Donc cette phrase je l'ai entendue une semaine avant la rentrée, et une semaine avant la rentrée, donc j'ai fait, fait mon inscription très rapidement. Euh, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire 5 demi Alors à la suite de la 5 demi bon, Je peux aller tout de suite euh, vers les concours euh, Cette fois-ci j'ai pas fait mon con euh, Si je puis dire euh, Je me suis inscrit à tous les concours Que je pouvais sauf que 3 ans Mais euh, bon Je s'expliquerai si tu veux mais euh, Sinon voilà j'ai fait, fait tous les concours C'est vrai que c'était assez rude euh, Le rythme était assez compliqué euh, à gérer Contrairement à quand j'ai passé c'était ENS Quand tu avais un temps de battement Tu pouvais respirer Là, se euh, taper tous les concours, euh, c'est vrai que c'était assez rude, c'était un peu plus de 3 semaines, je crois, comme ça, de souvenir, euh, où chaque jour tu tapes examen sur examen, enfin, devoir sur devoir, si tu veux, de 3 heures, 4 heures, suivant ce que tu dois passer, voire même pour le NS, c'était des sujets voire de 6 heures, donc voilà, c'est rude. Euh, mais globalement, j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais fait. Malheureusement, encore une fois, le NS n'est pas passé. Euh, pas de bol, hein même si les résultats étaient bien meilleurs. Mm -hmm. euh, ça, c est, c est... Notable pour, pour te dire à quel point c'était meilleur. J'avais eu en philo la moyenne, donc c'est quelque chose d'énorme. À <rire> l'ENS, <rire> c'est quelque chose d'énorme. Ceux euh... qui en ferait pas comprendront. <rire> voilà, Ceux qui n'en ferait pas comprendront, c'est quelque chose d'énorme d'avoir la moyenne à l'ENS pour un le sujet de philo. Euh... Mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'encore une fois, il y a une matière qui m'a plombé, qui était l'info à ce moment-là. Donc, euh, bon, bah, voilà. Mmh. Et puis, bah, la demi 5 .5, on m'avait dit centrale. Alors, j'ai vu centrale Paris. J'étais admissible à centrale Paris, centrale Marseille. Et ça m'aurait intéressé d'aller à Paris. Mmh. Marseille, j'avoue que un peu moins à cause de la distance, notamment. Et puis, bon, bah, quand je regardais les débouchés, euh, si je voulais aller vers la ligne de mire que je m'étais fixé enseignant en chercheur, Marseille, enfin, euh, en tout cas, une centrale, c'est plus. Enfin, il faut faire des zigzags, quoi, pour arriver à, à ce que je veux. Il faut faire des zigzags. Donc euh, bon je me suis dit euh, si j'étais à Paris peut-être que ça se passerait mieux. Bon et puis à la suite des euros, malheureusement Paris ça n'a pas pu se faire. Par contre Marseille j'étais admis, mais euh, j'ai pas accepté, du coup je me suis retrouvé en fac par la suite. En rentrant en M1. Et donc du coup, pourquoi tu t'as pas passé E3A <rire> Alors pourquoi bon, j'ai pas passé E3A Parce que euh, bah, quand je comparais par rapport à la CCP, euh, alors déjà E3A ça, co ça correspondait à des écoles qui étaient plus ingénieurs. Mmh. plus école d'ingénieur et tout ça, et ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas du tout. Moi ce qui m'intéressait, en tout cas arrivé à mon 5.5, c'était une certitude à ce moment-là, c'était l'enseignement et la recherche que je voulais. Et l'E3A, les écoles proposées à l'E3A, c'était pas euh, ça ne m'amenait pas à ce que je voulais. J'étais sûr que ça, ou alors très difficilement, mais euh, voilà Donc, du coup je, je m'étais dit Centrale central Paris notamment, je m'étais dit pourquoi pas, ou ENS. Bah, l'ENS n'a pas été le cas, Central Paris malheureusement à la suite des 0, ça n'a pas été le cas alors du coup c'est passé bah, par la fin il y a aussi une formation je crois euh, où ils demandent les notes de CCP c'est le magistère je ne sais pas si tu étais ouais, au courant qu'il y avait magistère, ça oui, t'as pas, pas tenté j'ai tenté rapidement mais euh... ça te branchait pas c'est vrai que ça, ouais, ça me branchait pas plus que ça parce que ça donnait l'impression que tu reprenais en L3 ça donnait cette impression que en gros, euh, tu reprenais ce que tu avais fait de la prépa au début. Tu, avais, tu pouvais avoir de ce que je voyais dans chaque programme. Hein. c'est mon avenir. Arrivé en 5,5, ,5, je ne voulais pas faire le magistère parce que ça me donnait vraiment cette impression d'avoir perdu une année. Tu vois. Donc c'est pas. Voilà, ça ne me tentait pas plus que ça. Alors j'aurais été à l'ENS, ça aurait été une autre affaire, parce que bah, là, ok, tu as peut-être perdu une année, mais tu ne l'as pas perdu pour rien. Enfin, c'est ça que je me serais dit. Euh, mais là, euh, là, bon, tu vois, passer par un magistère en 5,5. Non, en 3,5, j'avais tenté un peu plus, mais Pff, à chaque fois, euh, quand je voyais les programmes, bon d'accord, ça m'intéressait, mais bon, en gros, je voyais que c'était une fac, quoi. Même... presque le même principe qu'une fac. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mon avis. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, c'est ça. Donc, euh. Bon. D'accord, très bien. Donc après ta prépa et ta 5 demi, euh, tu es parti à la fac Ouais, à la fac, euh, donc l'université de Picardie, Jules Verne, pour une année. Mais ça s'expliquera à la suite de cette année, si tu me poses la question, vous me posez ta question. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette année à la fac Qu'est-ce que tu as tenté à la fac, donc, normalement, déjà je vais expliquer fait, normalement, le 5,5 5 étant considéré comme un redoublement, j'aurais dû me retrouver en L3. Tout à fait. Mais euh, on va dire que grâce à quelques connaissances, encore une fois, toujours les mêmes, euh, et grâce euh, à un dossier assez en béton sur les maths, euh, j'ai pu tenter ma chance euh, en M1 directement, donc je suis rentré directement en Master 1. Euh, et on m'avait dit à ce moment-là, euh, si tu réussis ton année, ben tu passes, et donc du coup tu as automatiquement ta licence et tout va bien. Si tu rates, tu redescends en L3. Donc euh, c'était un peu un deal. J'ai dit je le fais, et puis on, de toute façon j'étais dedans, ça me plaisait, et euh, voilà. Et puis bon bah euh, bon, je vais directement plus ou moins vers la fin pour dire ce qu'il en est, comme hein, ça euh, vous voyez ce qui s'est passé pour le deal, bah, le deal je l'ai remporté haut la main puisque finalement j'ai majoré euh, le master. Donc tout, tout s'est très bien passé. Et donc en plus de majorer le master, on va dire que j'ai été entêté, euh, j'ai dit au début que je voulais avoir le NS. Bah, J'ai retenté, mais avec un, avec un autre biais euh, qu'on appelle le second concours, et ça, beaucoup de gens le connaissent, donc il y a un autre moyen de rentrer à l'école normale supérieure qui est de passer ce qu'on appelle un second concours, alors il y a, a l'entrée par dossier, mm -hmm. vrai, mais il y a aussi l'entrée second concours, qui est un peu le un même style que le premier concours, sauf que cette fois-ci, c'est très centré sur un domaine en particulier. Donc ça peut être la physique, ça peut être la chimie, ça peut être l'informatique, ça peut être... L'art, euh, design et tout ça, ça existe aussi. Et pour ma part, c'était les maths. Donc, du coup, bah, je suis rentré là-dedans. J'ai réussi à être admissible. Puis, à la suite d'un entretien, donc on passe des écrits. Ceci, ceci, ceci, on passe des écrits. Alors D'abord, on a un dossier à. Remettre, oui, vas-y, bah si je t'en prie, a, explique, explique. On a, on a un premier dossier à mettre, euh, à remettre euh, donc à l'ENS d'ici euh, janvier. Donc un dossier dans lequel il faut mettre un CV, euh, mettre les résultats, enfin le truc basique on va dire et puis bon une lettre de motif euh, et à la suite d'un premier tri on est donc préadmissible pour passer les écrits euh, donc on passe les écrits en général c'est dans le courant mars avril euh, et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce second concours ben on peut parfois être surpris qu'il n'y a pas beaucoup de candidats euh, donc moi pour ma part j'en avais euh, un peu plus d'une cinquantaine pour, dire, pour donner une idée déjà il y avait un peu plus d'une cinquantaine sachant que le nombre d'entrées donc cinquantaine pour deux écoles de NS c'était l'école Rennes et l'école de Paris-Saclay euh, il sont... y, y a aussi Lyon aussi qui propose ce second concours Ulm ne le propose pas mais euh, les trois autres proposent euh, ce second concours et encore une fois à Lyon c'était une question de distance je ne peux pas, pas proposé. Euh, donc qu'est-ce que j'allais dire donc oui donc, tu vas passer des écrits donc comme j'ai dit tu es surpris qu'il y en ait une cinquantaine et dans les cinquantaines pour les maths il y en a 10 qui sont pris à Rennes et 10 qui sont pris à Paris saclay Pour dire que ça augmente quand même beaucoup les chances d'être pris hein, Comparé au prépa ou les ratios c'est genre qu'on a euh, Je dis une connerie peut-être euh, Une centaine pour, euh, pour euh, 5000 et encore centaine ça serait peut-être les, les, les admissibles tu vois. Donc bon, bref, le ratio est tellement différent euh, J'ai passé les écrits, donc pendant ces écrits tu avais deux écrits de maths qui duraient 5 heures et un écrit de français de 3 heures, donc le français c'est on te donne un texte, bon en gros tu fais un petit lot dessus, voilà, euh, à la suite de ça j'ai été admissible et après il reste des oraux, euh, donc dans les admissibles on n'était plus qu'une trentaine et euh, on passe des oraux donc il y a un oral de maths comme une colle pour ceux qui connaissent les prépas. donc c'est à dire qu'on vous donne un petit truc d'exercice à préparer pendant 30 minutes et puis ensuite vous passez 30 minutes devant le monsieur à lui expliquer exercices, et puis bah il vous pose des questions et voilà. Et puis il y a un autre entretien qui se fait euh, où pareil vous préparez un petit texte. Alors ça peut être un texte scientifique n'importe lequel, c'est pas obligé que ce soit des maths, mais c'est un texte scientifique. Et puis bah après vous allez passer devant deux personnes qui gèrent les deux ENS. Donc ça dépend euh, si vous passez celui de Paris Saclay, ça sera les deux de Paris Saclay. Si c'est ce RAID, vous passerez RAID, etc. Euh, et puis bah devant eux on a un temps de présentation de ce document. Et puis, euh, après ce, pendant 10-15 minutes, on parle du parcours. Donc on parle de son parcours, de ce que... Pourquoi on, on veut passer l'ENS, etc., etc. Qu'est-ce voilà, qu est, qu est que je pourrais trouver d'intéressant Qu'est-ce que je veux faire comme parcours dans l'ENS, etc. Donc ça demande au préalable de savoir qu'on veut faire à l'ENS quand même. Parce que c'est pas genre... Euh, euh, T'arrives euh, les, les mains dans les poches et puis euh, bah, t'as jamais vu ce qu'il en été de l'ENS. Non, c'est quand même... Faut en savoir un peu plus sur la structure et à euh, bon bah, la suite de ça j'ai été admis, donc je suis rentré euh, à l'école normale supérieure, arrivé en master 2 euh, <rire> et puis euh, bah, j'ai passé l'agrégation, j'ai décidé de, de passer l'agrégation à Paris euh, à, à l'ENS Paris-Saclay euh, donc on fait deux ans d'ailleurs au passage, différence entre le premier et second concours au premier concours on doit faire quatre ans, au second concours on doit faire deux ans euh, donc sachant qu'il y a au moins une année que tu dois faire sur place et l'autre année tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Donc les années sur place ou tu dis l'agrégation. Bah, l'agrégation pour moi c'est ce que c tu dis, bah, ça c'est un passage obligé et si je le passe à Paris clé au moins je peux embêter pour faire un choix en master de recherche. Donc j'ai fait l'agrégation et ça s'est plutôt bien passé. J'étais plutôt content même si les allers-retours allers parce que j'ai décidé de faire des allers-retours. Hein, c'est pas tous les jours facile, <rire> je laisse imaginer parce que c'est 1h40, euh, enfin même un peu plus qu'1h40, si tu prends 1h40 si tu prends le train le plus rapide, mais c'est 1h40 euh, en partant d'Amiens euh, aller et 1h40 retour. Donc c'est assez rude. Mais euh, bon globalement j'étais très content de mon année euh, là-bas, euh, les gens, enfin en tout cas les étudiants euh, qui ont passé le comme moi étaient tout aussi super. Euh, bon, après, ceux qui étaient en première année, il y en avait un peu qui avaient un peu la broussette, mais bon, ça, bon, voilà, on fait le tri, quoi, on va dire. Mais, euh, mais ouais, c'était très bien passé. Donc, après, voilà, je te laisse poser d'autres questions, si tu veux. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est très intéressant, ce que tu dis. Est-ce que tu considères plutôt que le concours ENS, il est plus simple en passant par la fac qu'en passant par la prépa Est-ce que tu considères ça Ou alors, juste, on a plus de chances d'intégrer suite au second concours qu'au premier Alors, disons plutôt que tu as plus de chances d'être intégré au second concours qu'au premier. Mais en termes terme de niveau, niveau c'est pas... C'est vrai. Mais en termes de niveau, bah, c'est un peu équivalent. D'accord. Parce que les gens qui passent le second concours et tout ça, en général, même s'ils sont une cinquantaine, le niveau Il est, quand même est bon. là. Il euh, faut pas déconner. Et tu as parlé aussi rapidement des oraux. Euh, Est-ce que tu qualifierais la fin du second oral comme étant une sorte d'entretien de motivation avec les non, recruteurs ou est-ce que tu l'as préparé ça d'une manière différente Comment tu as préparé cet oral-là justement Alors, alors ce que j'ai préparé vraiment, c'était euh, essentiellement ce que je comptais faire sur le, à l'ENS. Donc ce que dit, c'est je voulais passer l'agrégation, il euh, y avait deux trois trucs de structure. Je, je lance quelques mots de structure pour dire, voilà, je connais ce qu'il en est dans l'ENS, je sais qu'à un moment je dois faire par exemple un truc, il euh, y a une il y a ce qu'on appelle une UE euh, interdisciplinaire. qui est un truc autre que les maths donc pour moi, moi je fais des maths donc à côté je dois faire quelque chose d'autre euh, et donc bon j'avais expliqué que bon, je choisirais une UE type euh, de droit il y avait un truc de droit notamment que j'avais vu qui m'intéressait mais j'ai lancé le mot comme ça juste pour dire que je connaissais le, le système euh, mais j'avais juste préparé ça et ça tenait que sur 2-3 minutes tu vois. mais tout le reste je n'avais l'avais pas préparé puisque finalement c'était des questions plus ou moins naturelles comme par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que dans les qu'est-ce qui qu que m'intéressait dans les maths, pourquoi euh, j'étais motivé par faire de la recherche et pas d'enseignement. Est-ce que je savais, alors ça aussi c'était une question, il fallait quand même en savoir un peu. Euh, Est-ce que j'avais plus de chances d'avoir une place en recherche qu'une place en tant qu'enseignant en cas de euh, bah, Il se trouve que j'ai plus de chances, de, si je suis un parcours euh, comme ça, classique, en passant par le l'UNS aussi peu importe comment tu passes, euh, tu as plus de chances d'avoir une place en enseignant de prépa qu'en recherche. C'est plus difficile de rentrer à avoir une place en recherche qu'en enseignant prépa. Donc ça c'était quelque chose qu'il fallait savoir sur le moment. Ça peut peut-être évoluer depuis, mais euh, en tout cas euh, sur le moment c'était le cas. On avait ça. Euh, et euh, bon, après on m'a juste posé des questions en disant, euh, bon euh, qu qu'est-ce qu que, qu qui m'intéressait dans les maths, qu que, quel type de recherche euh, m'intéressait, qu'est-ce que j'ai fait en mémoire par exemple on fait les mémoires donc euh, j'avais fait mon mémoire, euh, mémoire 1 sur euh, ce qu'on appelait les dessins d'enfants donc ne veux pas rentrer dans le délire mais voilà, je, je lance le mot pour ceux qui veulent jeter un oeil euh, et euh, bon bah, quand j'ai expliqué un petit peu ce que, que j'avais fait euh, ça a plu et euh, après j'ai expliqué 2-3 trucs sur ce que je pensais entre la recherche et l'enseignement ce que je pensais, comment ça marchait et tout ça et à ce moment là d'ailleurs chose, euh, ça, ça pourrait être intéressant de le savoir à ce moment là euh, je pensais que la recherche faire de la recherche, il fallait euh, savoir des choses un peu partout, moi je pensais que c'était ça la recherche et donc j'avais sorti cette phrase en me disant bah, j'aimais bien sur un exercice, j'ai donné un exercice assez compliqué pour exemple, et je lui dit ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait voir l'exercice dans son pendant de puis de fonction et tout ça, d'analyse, l'analyse et puis on pouvait voir son pendant sous la forme d'algèbre et ce que je trouvais, enfin ce que je pensais de la, de la recherche c'est que ça marchait comme ça, c'est qu'en général, tu peux avoir un, un point de vue d'un côté, un point de vue de l'autre, et que souvent, ça peut converger et mener à des choses nouvelles. Puisque comme tu as des points de vue différents, bah, tu peux essayer d'imbriquer les notions et à quelque chose. Et bien, bah, il se trouve que bah, la, la personne qui m'avait répondu à ce moment-là m'avait dit euh, « bah, En fait, ce pas vraiment ça. Je pourrais être beaucoup plus calé dans le domaine. En fait, plus tu veux rentrer dans un domaine particulier, plus il faut en savoir davantage sur ce domaine en particulier. » Tu te spécialises. Bah, euh, ouais c'est ça. Tu te spécialises. Exactement. Donc pour faire court, je me spécialise. Et euh, c'est ça que je voulais dire. Merci pour le message. Donc... <rire> non, non, non, non, non, non, du tout. Du tout, au contraire. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un point de vue ou alors une et... idée reçue que l'on pourrait partager avec, beaucoup, ouais. euh, avec euh, beaucoup de gens. Et puis au final, non, la recherche, justement, c'est le fait d'avoir parlé avec ces personnes-là, ça t'a aussi appris que la recherche, c'est pas ça. Et ça t'a appris qu'il t'avait mais... encore beaucoup de choses à apprendre. Mais, et c'est intéressant. Moment... Ouais, ouais, c'est ça, sur le moment, en tout cas, ça m'avait pas... Euh... On va dire que j'ai pris cette information, je l'ai mis de côté en disant, bon, on verra quand on fera de la recherche, quoi. Euh, Et bah, arrivé en Master 2 déjà, euh, j'ai fait euh, mon Master 2 donc après l'agrégation que j'ai obtenu. Euh, j'ai fait mon Master 2, je suis revenu à la source, donc je suis revenu à Amiens, euh, parce qu'il y avait un encadrant avec lequel je m'entendais déjà très bien euh, quelques mois auparavant. Euh, et euh, je savais exactement, euh, parce que le domaine qui dans lequel il travaillait m'intéressait beaucoup donc du coup je voulais me lancer là-dedans euh, et euh, c'est marrant aussi parce que c'est un truc vraiment euh, de circonstances en fait j'ai dit j'ai expliqué à quelqu'un qui donnait cours à Orsay puisque quand on est à l'ENS on pouvait suivre des cours un petit mmh. peu partout et notamment pour l'agrégation c'était comme ça et j'avais demandé à quelques gens comme ça euh, s'il si était possible de rencontrer des groupes de travail et savoir un peu sur quoi il travaillait. donc j'en ai rencontré quelques-uns, et dont un à Orsay et à Orsay dans ce groupe de travail, il y avait notamment un prof qui venait d'Amiens de, de, euh, voilà. et qui donne des cours à Amiens et tout ça, qui est prof là-bas, mm -hmm. euh, et quand j'ai appris ça et que bah, le domaine dans lequel il travaillent c'était nickel, je dis bon bah je vais là-bas, voilà. non mais t'as eu ça raison ah ouais bah c'est vraiment un concours de circonstances, c'était pas, pas un truc prévu vraiment à la base, mais bah voilà, euh, et, euh, et bon, voilà. après j'ai continué mon navigation on était en mars, donc on venait de passer les écrits, mm -hmm. euh, et, euh, et à ce moment-là, bon voilà, je juste avoir une idée, parce que bon bah, il faut savoir après où est-ce que tu t'orientes exactement, euh, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que oui, les maths, les maths algèbres, les maths fondamentales, c'est ce qui m'intéressait beaucoup plus que les maths appliquées, donc, D'accord, super. Et t'as dit notamment que t'as passé pendant ta première année à l'ENS, tu l'as fait à Paris-Saclay, où t'as préparé ouais. l'agrégation. Et justement, dans la de... pour la deuxième année, tu as fait quoi exactement Tu es parti avec ce professeur de mathématiques, d'Amiens. Donc tu as, suivi, ouais. tu as suivi des enseignements là-bas. Mais en même temps, tu t'es ouais. amusé à faire autre chose, je me trompe Alors cest tu fais allusion quand tu te dis j'ai fait autre chose C'est-à-dire qu que, chose plus que plus dis, disons que tu es parti à l'UPJV donc tu es retourné <rire> poursuivre des cours avec ce professeur ouais, ouais, ouais. et ensuite après tu n'as pas oublié ta prépa je crois Ah non je ne l'ai pas oublié mais même depuis le début en fait euh, dès que je suis sorti de la 5 2000, y avait, j'ai rencontré pendant mes concours j'ai eu le plaisir de retrouver un ami d'enfance un très vieil ami d'enfance et en discutant un peu avec lui, dans les quelques rares fois qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés que deux fois pendant les concours, donc à l'éclair, à l'oral, c'était assez rigolo de se retrouver en même temps au même endroit. Et euh, il m'avait expliqué qu'il était possible d'être coller à la suite de la prépa. Euh, donc, sachant que, d'ailleurs, en parallèle hein, des études, il y a toujours les cours à domicile. Hein. Tu avais <rire> un, un planning très domicile, chargé. D'ailleurs, les cours à domicile qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Euh, puisque bon, bah, bouche-à-oreille faisant évidemment euh, et les gens disent ah bah ça il est bien il, est bien, il est bien. Euh, au fur et à mesure enfin, au début j'avais commencé avec un ou deux élèves qui sont devenus 5, 10, puis 20, puis 50 et euh, le maximum que j'ai obtenu je crois que c'était en master 1, master 1 voire même peut-être master 2 agrégation, à ce moment de l'agrégation j'avais euh, une vingtaine une trentaine même trentaine une trentaine d'élèves réguliers, et après il y en avait quelques-uns que je voyais en une semaine sur deux. Donc, euh, euh, en plein du temps, euh, très rude, <rire> donc évidemment j'essayais de les regrouper, mais euh, voilà. Donc à côté de ça, j'avais ça, et puis quand on m'a donné l'idée de, de coller, bah, ça me branchait beaucoup, alors je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas tenter Alors j'ai envoyé un petit courriel, euh, pour le mot québécois, j'ai envoyé un, <rire> petit, un petit courriel à deux anciens profs, euh, enfin, qui, euh, qui ils ont, enfin eux qui ont très bon souvenir de moi et qui m'apprécient beaucoup euh, et ils m'ont dit, d'office, hein, je n'ai pas eu à attendre très longtemps ils m'ont dit d'office ok, on te prend en tant que colleur, pas de problème bon ben bah, voilà, du coup j'ai commencé à donner des calls euh, en MPSI et euh, en TSI euh, deuxième année et euh, bon bah, ça faisait drôle de se retrouver de l'autre côté du Bon, on a l'habitude d'être élève, de se retrouver dans le tableau, et puis voilà. Bah là, c'était le sens inverse. C'est moi qui m'interrogeais et, bah, voilà, et je kiffe toujours, parce qu'il bah, continue à coller. Jusqu'à même maintenant, malgré cette histoire de Montréal et tout ça, bah, j'ai essayé de garder le de lien le plus longtemps possible et je continue à l'entretenir le, le plus longtemps possible parce que ce que j'aime bien, c'est aussi pouvoir partager non seulement ma passion des maths, mais aussi euh, l'expérience. Le, le fait de de, de, de, le fait de te rattacher à, à quelque chose du, que as, que, où as été depuis le début et puis voir que tu es loin maintenant mais que tu es, es, es, es, es tout de même encore accroché à ce petit truc là bah dès que tu parles aux élèves tout de suite as plein de choses à raconter et ça je trouvais ça euh, enfin, voilà, ça m'intéressait beaucoup aussi de, de partager ce genre d'expérience donc euh, quand tu dis ah bah tu te retrouves au Canada et puis bah là à côté tu t'es toujours à tuer en train de donner des coles c'est quand même assez euh, assez rigolo donc euh, je peux, voilà j'en je profite pour partager euh, deux trois anecdotes comme ça et puis, euh, puis en même temps ça permet peut-être à certains étudiants de se dire ah bah ça pourrait m'intéresser de faire ça, ce, ça, cela, ceci, ce, cela et puis même avoir quelqu'un qui est en train de faire de la recherche actuellement euh, c'est, voilà je sais pas ça peut donner encore plus d'engouement euh, à, à, à s'y lancer donc, euh, donc oui en effet j'ai fait, fait, fait ça. Mais on voit que tu es passionné, et puis de toute façon, c'est très intéressant ce que tu dis, et puis je suis sûr qu'il y a certains profils qui vont pouvoir se retrouver dans ton témoignage, et encore d'ailleurs, merci encore de témoigner aujourd'hui. Euh, donc là, tu as fait, fait colleur de prépa, tu as fait en même temps les maths, tu as fait en même temps professeur particulier, donc le planique était très serré, mais ensuite, après Alors. ça, tu t'es dit, allez, je vais me fixer un autre objectif, je vais aller à la conquête du Québec. <rire> Dis-moi dis tout là-dessus Mais, pas si compliqué, mais c'est quand même assez compliqué. En fait, à la base, je n'avais pas prévu du tout de partir au Québec. Ben alors, pas du tout. Euh, la base, c'était... Euh, je, je suis en master à, à, à Amiens et je commençais... Je, je m'entendais très bien avec mon encadrant euh, de, de pouvoir. Et j'espérais euh, continuer mon doctorat à Amiens avec ce professeur pour pouvoir ensuite m'installer aussi avec ma moitié puisque à côté, il y a aussi une vie amoureuse. Donc, voilà. Euh, mais euh, voilà j'espère il y avait il y avait pas mal de petits projets qui, euh, qui étaient en cours et que je me disais bon ça devrait bien se passer je suis à l'ENS normalement une bourse pour le doctorat ça devrait bien se passer donc les bourses pour le doctorat ça s'appelle le CDSN d'ailleurs pour l'école normale supérieure le contrat euh, doctoral le S je sais plus mais N normalienne le S je sais plus donc, euh, et euh, ce contrat en fait il y en a alors j'ai appris euh, qu'il il y en a un élève sur deux qui va l'obtenir. J'avais, avant, il y a quelques années avant, j'aurais été sûr de l'avoir. J'aurais été sûr de l'avoir parce que c'était attribué à tout le monde. Euh, mais euh, au fur et à mesure des années, apparemment, euh, bah, je pense que c'est peut-être une histoire des deux, qu'il y a un petit peu plus d'étudiants d'un côté, et de l'autre côté, tu peux avoir aussi le fait que, bah, le côté financier, c'était pas la même chose, surtout qu'ils étaient en train de déménager à ce moment-là, puisque, juste pour l'info, avant, ça s'appelait ENS Cachan, et c'est devenu ENS Paris-Saclay parce qu'il y a eu un déménagement de, de Cachan vers un truc qui, qui regroupe plusieurs écoles euh, donc l'université Paris-Saclay ça s'appelle aussi euh, et euh, bon bah, certainement disons, ils ont dû financer des choses pour le chantier et tout ça donc à mon avis il y a dû avoir aussi des petits coupes budgétaires j'en sais pas plus mais disons ça euh, et donc cette chose sur deux bah, comme Paris-Saclay est plus orienté maths appliqué, et moi étant orienté maths il bah, y a quelque chose qui ne coïncide pas. Alors euh, j'avais quand même quelques atouts pour ce contrat euh, parce qu'il n'y a, a, a, a pas que le fait d'être un mat et tout ça qui compte. Il y a aussi le fait de, euh, de, de faire ça en province, donc soit à Paris, soit en province. Si tu le fais en province, il y a des avantages. Si, euh, suivant le thème que tu abordes et les applications qu'il pourrait y avoir, donc moi par exemple j'ai appuyé le fait qu'il pourrait y avoir des applications informatiques, si on poussait la chose jusqu'au bout, ça, ça pouvait être intéressant, comme ça, même en physique quantique aussi, il y a moyen d'avoir des applications dedans. Euh, mais malheureusement, bah, mon dossier n'a pas suffi, je me suis retrouvé en attente. Euh, et en attente, ça veut dire, bah, il y a peut-être quand même pas mal de chances que tu ne pas. Euh, donc il, va, il a fallu trouver un plan B. Alors ça n'a pas été le Québec tout de suite, la première chose que j'ai été c'est est-ce que par hasard il y aurait des profs en France qui travailleraient sur un domaine plus ou moins proche de ce, que je, de ce qui était fait avec euh, le, le prof aramien et euh, est-ce qu'ils euh, bah, est qu ont un financement Parce que j'ai oublié de le mentionner mais je vais le mentionner tout de suite. Pour faire un doctorat en maths euh, en France, bah, il faut une bourse, une bourse d'études. Automatiquement, tu ne euh, peux pas faire un doctorat sans bourse même si tu t'as pas le droit de t'autofinancer non plus il faut vraiment avoir un financement donné C parce que moi je m'étais même proposé pour m'autofinancer j'avais les moyens de m'autofinancer grâce à, à ce qui s'était passé avec l'école normale supérieure grâce au col que j'ai pu donner également à Paris puisque les choses ont évolué au fur et à mesure euh, je, mais malheureusement on m'a pas donné cette opportunité de m'autofinancer donc il a fallu trouver un endroit où il y avait un financement en France bah, j'ai pas eu beaucoup de chance puisque, bah, on a pas beaucoup enfin ou alors s'il y en a, bah, ce n'est pas du tout le domaine que je veux. Donc. Alors j'ai cherché en Europe, puis après j'ai vu 2-3 contrats en Belgique, mais pareil, ça restait des domaines qui étaient un peu trop éloignés par rapport à ce que j'aimais. Puis bon, au, de, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, de toute façon, moi je veux faire le doctorat, je ne veux, veux pas passer par l'agrégation parce que ce que j'avais peur, enfin, valider l'agrégation parce que, aussi pour l'agrégation, je veux le dire, une fois qu'on a passé les écrits, on a, ok, le statut d'obtenir l'agrégation, mais il reste, il reste un stage à faire d'un an d'un an ou de deux ans après ça peut dépendre mais euh, si tu fais que ça il ya reste un stage d'un an où tu fais que de l'enseignement et au bout de ce stage d'un an là tu es certifié, agrégé, il n'y a aucun problème euh, sinon pour ceux qui font le doctorat en même temps par exemple il y a moyen d'avoir un contrat sur deux ans où tu fais des heures de TD et euh, ce qu'on appelle un monitorat euh, et euh, au bout de ces deux ans pareil agré agrégation validée le stage on peut le décaler trois années successives euh, et puis euh, bon si tu veux le décaler une année supplémentaire, il y a moyen de faire une dérogation. Euh, bon voilà je rentrerai dans les détails si besoin mais en tout cas juste pour donner une idée de ce qui se passe avec l'agrégation c'est ça. Euh, et il y avait un autre souci aussi vite fait, c'est que pour l'agrégation la, pour, ah, ça, je pense que oui c'est pour l'agrégation, quand tu veux décaler l'agrégation, alors ah, c'était le, le, le contrat de base en tout cas, euh, il fallait que je sois dans un institut ou une, une organisation de recherche française. Donc déjà, ça, restera, ça, ça peut enfin pas mal les choix, voilà, ça peut restreindre pas mal les choix. Euh, bon, apparemment le contrat a évolué puisque maintenant tu t'es plus obligé de dire que tu, enfin, en gros, t'as plus cette restriction. Je sais pas si c'est encore le cas, hein, mais a priori, puisque moi j'ai renouvelé mes... mes... Ah, le fait de décaler d'une année quoi, j'ai re re renouvelé ça à chaque fois. Euh, donc, et à chaque fois que j'ai renouvelé, les deux fois que j'ai renouvelé, on m'a pas redemandé si j'étais dans une institution française ou quelque chose comme ça. Donc a priori, je pense que ça a dû évoluer ce truc-là. Mais bon, à ce moment-là, j'étais embêté par ça. Alors bon, Belgique, ça restait plus ou moins francophone. J'aurais peut-être pu m'en sortir encore, mais malheureusement, non. Et après, si je cherche un peu plus dans l'Europe, même dans l'Europe, je ne trouvais pas quelque chose qui m'intéressait. Et c'est comme ça que petit à petit, puisque mon encadrant aussi m'en a parlé. C'est comme ça que petit à petit bah, l'idée d'aller au Québec a émergé, puisqu'il y a le laboratoire de euh, combinatoire, et, euh, et combinatoire informatique et mathématique, le LACIM, donc, euh, qui propose de travailler donc sur des thèmes de combinatoire, d'algèbre, comme je le faisais avec, euh, avec mon encadrant Yann. Euh, je vais lui donner les prénoms parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc Yann. Et Yann, euh, euh, Yann m'a dit qu'il qu allait, qu allait voir. Il a dit que ça commençait à me tenter cette histoire de Québec euh, Et il m'a dit euh, bah, si tu veux je peux aller discuter avec un autre euh, gars en recherche qui travaille là-bas Qui est assez connu, euh, en tout cas dans ce domaine là euh, Et même dans d'autres domaines puisqu'il fait pas mal de choses Pour un matheux, enfin pour un, quelqu'un qui fait de la recherche en maths fondamentale Être connu par un million de personnes c'est quand même énorme euh, Bien sûr. Et euh, donc cette personne s'appelle Hugh Thomas euh, et euh, attention on dit bien Yug même si ça s'écrit Yug mais on dit Hugh. Euh, et euh, bah, Yann a pris contact avec lui et puis bah, j'ai appris que bah, Yug travaille plus ou moins dans le même genre de choses hein. j'étais vraiment très content de savoir ça et qu'il bah, y a moyen que je rentre euh, à la CIM pour l'hiver, pour l'hiver euh, prochain c'est à dire pour le janvier qui suit. Euh, donc j'ai dit bah ok bah on tente parce que moi je me voyais pas faire l'agrégation et pas faire de recherche pendant un an et puis même sous risque de l'année d'après j'aurais peut-être pu essayer de retenter euh, la recherche derrière mais ça aurait été plus compliqué parce que comme je suis rentré, si, si j'avais fait mon année d'agrégation euh, pour valider et tout ça là j'aurais été rentré, j'aurais été, été incrusté si tu veux dans l'académie et une fois que tu es dedans pour ressortir c'est compliqué parce que les gens qui veulent essayer de faire de la recherche à côté, bah, ils doivent continuer l'enseignement à côté. Ils peuvent pas, il n'y a pas moyen de dire oh je voudrais une année ou deux pour pouvoir faire quelque chose, faire de la recherche. Non, niet surtout quand tu viens d'avoir l'agrégation, c'est niet. Voilà. Surtout qu que, que dans la plupart des villes, euh, des, des académies, il y en a où, où, où ça manque d'enseignants. Donc du coup, si tu dis euh, bon tu fais ton autre truc d'agrégation, puis après tu veux faire de la recherche donc tu veux couper l'enseignement un, un instant pour faire enfin, de la recherche, ils vont te dire non, c'est pas possible, parce que pas assez d'enseignants. Donc, euh, bah, j'ai dit, bah, on va faire le doctorat, et puis bah, on va à Montréal, hein, tant pis. Donc, bon, évidemment, j'ai dû en discuter, enfin, tant pis. Tant mieux aussi, parce que, bon, bah, ça restait quand même quelque chose de français, et c'est justement ça aussi mmh. qui m'a sauvé, c'est parce que le laboratoire de Montréal était lié à un, à, au, à un laboratoire donc, de France, de, de, de recherche français, qui va parler à tout le monde, qui est donc le CNRS. Et, euh, bon, bah, euh, par, par, petite, euh, par petit zigzag, on pouvez dire, bon, en gros, je travaille pour une institution euh, de recherche française, ou francophone. Je peux la jouer comme ça. Mmh. Bon, bah, euh, bon bah, ça a marché. Et, euh, bon, bah, j'ai dû attendre jusqu'à janvier, donc euh, entre septembre et janvier, j'ai quand même déjà commencé euh, un peu de recherche en parlant avec you, en parlant avec Yann, parce que j'avais la, la possibilité de parler avec les deux euh, et c'était vraiment cool euh, et puis après bah, arriver euh, en janvier 2020 donc je rentre à, à, au Québec donc le 2 janvier j'arrive euh, à Montréal alors c'est pas la première fois que j'allais à Montréal parce que la première fois c'était un tout petit peu plus tôt euh, en automne donc euh, octobre euh, juste pour découvrir parce que j'avais besoin d'une part de découvrir l'avion j'avais jamais pris l'avion avant alors en plus je me tape un long courrier du début alors vous pouvez s'imaginer euh, j'étais euh, détaqué. Euh, donc euh, voilà c'était pas possible ça euh, et euh, qu'est-ce que j'allais ajouter euh, oui bon je voulais découvrir les lieux quoi, je voulais découvrir un peu bah, à quoi ça ressemble et tout ça et je peux dire que à l'automne je me trouvais amoureux de la ville de Montréal, vraiment tellement les couleurs sont belles et tout ça et euh, les gens que j'ai rencontrés donc Youg que j'ai rencontré en personne pour la première fois parce que pas eu l'occasion de, de le rencontrer en personne encore et puis euh, d'autres professeurs qui travaillaient là-dedans là bah, ils étaient vraiment très convivial, enfin, l'ambiance est très conviviale, euh, le, on voit les idées qui, qui, qui émergent de gauche à droite quand on se regroupe pour faire euh, travailler, donc ce qu'on appelle faire les groupes de travail, quoi, de recherche, et euh, ben, voilà, je savais que à ce moment-là, là, au bout de ces deux semaines, je savais que là, à cet endroit-là, j'allais me plaire, quoi. donc euh, c'est une évidence, et, euh, et voilà, donc j'ai commencé mon doctorat le 2 janvier, le 2 janvier, là-bas, 2020. Et donc euh, tu disais justement que tu avais besoin de voir un peu comment c'était la vie là-bas. Comment est-ce que tu décrirais le mode de vie canadien ou même les études euh, au, au Québec Est-ce qu'il y a véritablement des grosses différences avec la France euh, Est-ce que ça fonctionne sous format, euh, comme pour nous on pourrait le vivre, c'est-à-dire court TDTP, examen partiel Ou alors ce sont d'autres types d'évaluation euh, En quoi est-ce différent En quoi est-ce similaire Ok, alors euh, je connais pas tout le système, c'est hein, pas bien tout de suite. Mais en tout cas, je connais, je connais, on va dire, la partie universitaire. Donc, je, peux, je peux te dire des mots sur le, le côté universitaire. Le côté universitaire, alors déjà, chose rigolote, la licence, pour eux, c'est pas la licence, c'est le baccalauréat. Donc, voilà. Donc, quand tu dis baccalauréat, là-bas, c'est le début de université. Donc il faut faire attention, mais voilà. Euh, donc, euh, bah, en gros, tu as quand même quelques années de licence à faire. Euh, ça peut être deux ou trois ans, ça dépend, ça dépend dans quel domaine tu es. Euh, après, tu as les années de master et tout ça, ça c'est assez similaire. Pour la constitution des cours, en général, tu as euh, des heures de cours et de TP qu'ils appellent pas ça, ils appellent pas ça des TD, pardon, ils appellent pas ça des heures de TD, ils appellent ça des heures de démonstration. Euh, donc, c'est des heures pendant lesquelles le, tu as un professeur qui te fait la correction de tous les exercices qui étaient à faire, par exemple, pour la semaine, Donc comme ça. Donc, je te fais donc des démonstrations concernant ces exercices, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, ça, comme ça. Euh, pour les cours bon, après les formats de cours alors aussi une chose différente pour bon, le format de cours, bon, en gros c'est quand même assez similaire à ce qu'on a en France disons que la différence globale pour les cours, c'est que par rapport à nous en France, et je l'ai appris il y a très peu de temps hein, donc c'est très frais là, euh, mais la différence entre quand tu reçois un cours en France et quand tu reçois un cours au Québec c'est que en France, on a tendance à te donner la base et puis bon, des petits exercices avec cette base. Et quand tu vas arriver à des exercices de TD qu'il faut préparer ou à des exercices d'examen et tout ça, ben les exercices sont beaucoup plus compliqués. On cherche à te pousser jusqu'au bout à utiliser tout ce qui était dans la base. Donc, au Québec, c'est un peu dif différent. On va te dire, voilà, ça c'est le, le coup on va dire, et puis je vais te donner un exercice. Dans le cours, toujours un exercice facile, un deuxième exercice facile, un troisième exercice facile, un difficile, un plus difficile, un énorme difficile. En gros, on va te montrer toutes les possibilités de résolution autour d'un domaine particulier. Donc, on va pas, il y a moins de surprises. Si tu veux. On, va, on va pas être, on va pas être désarçonné quand on va tomber sur l'examen, parce que quand on tombe sur l'examen, bon, et encore une fois, l'examen c'est assez similaire en France et au Québec. Euh, mais quand tu tombes sur l'examen, bah, en France, souvent, tu tombes sur un sujet qui que, que tu n'as jamais vu, des fois c'est très souvent comme ça tu tombes sur un sujet que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Alors qu'au Québec, bah, c'est quelque chose que tu as déjà vu. D'accord. Les, les exercices, c'est assez étonnant, mais voilà, enfin, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, tu vois. Et, euh, et bah, il semblerait que c'est vraiment une différence qui est notable, pas que pour les maths, c'est également notable pour tous les autres types de, de, de domaines. Donc, euh, ouais, ça m'a surpris. Euh, donc, disons que ça, c'est une très grosse différence, en tout cas dans la forme, enfin dans le contenu plutôt dans la forme, dans le contenu, euh, après dans la forme en elle-même, euh, les cours que tu choisis de valider, euh, on va dire, c'est assez différent qu'en que, qu en France, enfin, c'est pas totalement différent mais en France tu choisis des cours mais tu as, as des cours que tu dois obligatoirement valider, mmh. okay donc il y a des cours de base, tu dois les valider au fur et à mesure des semestres, au Québec, on va dire qu'au début, au baccalauréat, tu as des cours à valider, pour, voire des prérequis si tu veux, pour pouvoir continuer dans le domaine que tu veux. Mais au bout d'un moment, bah, tu peux ne pas choisir de cours. C'est-à-dire que tu peux très bien choisir un, un, un semestre, bon eux ils marchent plutôt par trimestre, mais tu peux choisir un, un, un semestre ou un trimestre dans lequel bah, tu ne choisis pas du tout de, de, de valider un cours, tu passes donc... 4 mois, en général c'est 4-5 mois à ne rien ne rien faire, en particulier à, à, à l'UQAM, en tout cas de cours à valider. Mm -hmm. Et ça, ça est ce qui a d'utile, c'est que si tu as euh, un travail à côté à faire euh, au Québec ou un truc comme ça, si tu as euh, je sais pas, une urgence familiale et qui doit durer, je ne sais, combien de mois, si tu veux te donner du temps également pour toi faire de la recherche, imaginez qu'on euh, est dans le même cadre que moi, on fait un doctorat mm -hmm. ou un master, et que tu as besoin de temps pour travailler la recherche et tout ça, et ben c'est possible. Ce qui n'est pas possible, ce qui est beaucoup moins possible en faculté, euh, en tout cas au niveau master et tout ça, c'est pas possible du tout même. Euh, donc, euh, et c'est vraiment un truc à la carte. Ce qui est encore plus fort, c'est aussi un truc à la carte. C'est-à-dire que tu pourrais très bien choisir de suivre un cours qui n'a rien à voir avec les maths quoi. Pas de problème, tu peux chercher à valider un autre cours si tu veux, bon. Après ça sert ou ça sert pas, d'accord mm -hmm. Mais tu peux chercher à valider un cours d'informatique, un cours de physique, un cours de... Tout ce que tu veux, tu choisis. D'accord Et puis, euh, bon, une fois que tu as choisi, évidemment, tu as les frais d'inscription et tout ça, qui est Bien sûr. en France, donc, hein, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est assez étonnant, ça, ce genre de fonctionnement. Je suis en train de réfléchir, et je pense à un autre truc que je pourrais ajouter, c'est les bourses. Ah ouais. euh, en France, nous, donc notamment pour le doctorat, on nous attribue une bourse avant de démarrer le doctorat. Mm -hmm. Au Québec, c'est l'inverse. Au Québec, tu commences le doctorat ou la, le master, ça pourrait être pareil pour le master. Tu commences, tu commences euh, tes années. Et puis, au fur et à mesure que tu avances dans tes années, tu vas avoir donc des notes qui correspondent à ce que tu as euh, obtenu, ce que tu as validé au fur et à mesure du, du, des semestres. Et puis, par rapport à cette, cette, ces notes, ces résultats que tu as obtenus et par rapport à ton dossier scolaire général, tu vas candidater aux différentes bourses. D'accord Donc, pour, avant de candidater à ces bourses, bah, il faut avoir quelques notes, en fait, euh, dans l'université même, pour pouvoir euh, aller bah, candidater. Il y en a quelques-uns tu les à d'office, donc quand on est français, par exemple, on a euh, des exonérations, bourses d'exonération, on appelle ça comme ça, ce qui fait qu'on ne on paie pas beaucoup de frais euh, supplémentaires, parce qu'on va payer les frais correspondant aux cours euh, québécois et tout ça, bon, enfin, mais normalement, il y aurait des frais supplémentaires parce que je viens de l'étranger. Normalement, il y a ça. Euh, pour te donner une idée, un ordre d'idée, bon je vais parler en dollars canadiens parce que je connais que l'évaluation en dollars canadiens. Je pense qu'on fait la conversion en ce moment en tout cas, on fait la conversion en faisant euh, 0.6, 0 on multiplie par 0.6. Mais euh, en dollars canadiens, il peut y avoir des Marocains par exemple qui n'ont pas cette bourse d'exonération. Et euh, bah, pour cela, euh, ils doivent payer des fois euh, jusqu'à une somme dépassant les 10 000 dollars par trimestre. Qui est énorme. Ce qui est quand même énorme, et euh, impressionnant. Voilà, ça, ça peut... Ouais, peut-être peut pas par image, peut-être que j'exagère. Peut-être dans toute l'année, je pense. Dans toute l'année, c'est 10 000, 10 000 Alors que pour un Français, ce serait 3 000. Oui, donc c'est vachement plus intéressant pour euh, voilà, les Français. Parce que, voilà, c'est ça. C'est plus intéressant pour les Français. Et pourquoi il y a, alors, il y a cette question de bourse exo, d'exonération C'est parce que il y a une entente entre le Canada et la France. Euh, notamment le Québec et la France. Puisque bon, bah que pour la plupart qui ont déjà entendu parler des choses au Québec, au Québec il y a quand même on va dire une majorité de français et ce qu'ils attendent c'est justement d'amener les gens qui parlent français pour continuer à entretenir la langue française euh, et éviter que la, la partie anglophone prenne le dessus. Euh, et donc euh, bah, justement si un français va euh, au Québec bah, il va avoir beaucoup d'avantages dont ces questions de frais. Euh, il va y avoir aussi ce qu'on appelle la bourse de soutien euh, Universel, donc pour n'importe qui qui débutera alors ça c'est valable pour n'importe qui, pas que pour les français pour n'importe quelle autre nationalité il euh, y a une bourse de soutien qui est proposée, bon c'est pas grand chose mais c'est toujours bien euh, donc une bourse de soutien qui s'évalue alors c'est euh, 13 000 dollars sur 3 ans euh, et euh, donc c'est découpé en plusieurs morceaux euh, donc 5 000 pour la première année 4 000, 4 000 pour les deux autres euh, et c'est pas négligeable parce que pour démarrer euh, bon, bah, au début tu vas faire beaucoup de dépenses parce que bon, il bah, n'y a rien qui rentre au début, c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours facile. Euh, mais euh, au bout d'un moment, bon, bah, grâce à cette bourse universelle, universelle, cette bourse universelle, elle permet de sauver un peu les meubles, de remettre un peu les compteurs au zéro. Il y a aussi la possibilité de demander à son, à son encadrant de nous donner une bourse par rapport à ses fonds de recherche. Mm -hmm. Ça aussi, ça peut le faire. Et puis après, bah, on peut soi-même se proposer pour faire des démonstrations donc euh, au, au, au Canada, donc c'est mon cas, hein. depuis que je suis arrivé en, en janvier, je me suis lancé à faire des démonstrations, alors pas du tout dans le domaine de maths, dans les statistiques, alors pour te dire, voilà, rien à voir, mais euh, bon, les statistiques, ça va, c'est cool, euh, tant qu'on va pas euh, dans des trucs euh, qui, qui m'énervent, mais pour l'instant, on va dire c'est bien. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, tu peux avoir des places aussi pour carrément donner cours. Donc euh, là, c'est ce que j'ai eu comme occasion, là, en septembre, j'ai pu donner... Euh, un cours de maths général pour les Canadiens, les, les premières années en fait qui rentrent à l'université et euh, là depuis janvier j'ai commencé un autre cours encore euh, qui est plus porté sur de l'algèbre et donc plus des choses que j'aime bien euh, algèbre et géométrie vectorielle et euh, bah, ça, euh, voilà euh, ça fait un, je peux dire que la différence est quand même notable entre ce que tu gagnes avec des démonstrations et ce que tu gagnes avec, euh, en étant chargé de cours euh, et bon bah ça aide vraiment beaucoup pour te financer même un peu toi même euh, euh, pour la recherche d'accord c'est super intéressant tout ce que tu nous dis franchement pour ceux qui voudraient faire des études au Canada etc c'est pour ça que j'ai posé la question aussi notamment pour voir un peu les différences etc après on va revenir un petit peu plus sur euh, sur euh, toi plutôt que sur le général on va dire euh, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu voudrais faire on va partir un peu dans l'avenir, qu'est-ce que tu voudrais faire après tes études est-ce que tu as déjà ton plan euh, ou alors euh, tu hésites encore un peu Vu, vu comment les choses se sont passées, si, si on regarde tout dans sa globalité, euh, ça a toujours été en mode, euh, bah je prévois un plan, puis au dernier moment, le plan, euh, il saute. Ça ne marche pas, et donc du coup, il faut s'adapter sur le moment. Alors maintenant, je ne cherche même plus à faire plan. Je me dis, je vais m'adapter au fur et à mesure des choses, comment elles vont avancer, comment on va avancer les choses, du euh, je, je te dirais que là, le plan de base, c'est d'essayer de revenir en France, d'avoir une place de postdoc en France et puis par la suite je l'espère une place d'enseignant-chercheur de, en France. Alors, je cherche pas forcément une ville en particulier, je dis juste en France, ça sera déjà pas mal. Euh, après, bah, si ça se passe autrement, ça se passera autrement. C'est pas grave, on verra, on s'adaptera. Euh, ensuite, je compte. Bon après pour les cours à domicile, j'avoue que. Je continue toujours à donner des cours à domicile, même encore en ce moment. Donc pour dire, euh, voilà, ça, ça ne s'est jamais arrêté, presque. Euh, même à un moment où je croyais que ça allait se terminer, puisque avec Montréal et tout ça, je pensais que ça allait se finir. Bah, finalement, non, puisqu'on a continué avec la caméra, même avant le Covid. Hein, on avait continué à donner des cours comme ça euh, en vidéo, visioconférence. Et euh, bah, avec, le, avec le Covid, je suis revenu en France, donc je suis encore mieux adapté aux horaires. Euh, D'ailleurs, ça, c'est aussi un souci hein, énorme. Quand on fait plusieurs choses en même temps. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner un truc. Euh, en revenant en France, j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer euh, en tant que professeur, donc en tant que professeur de TD à euh, l'école d'ingénieurs qui se trouve à, à, à Amiens, donc lesiers, ça école, sciences, ingénieurs et tout ça. Bref, euh, j'ai eu une place grâce au bouche à oreille d'un professeur de Tubier qui a beaucoup de pommes, mais on remonte la fille de, de bouche à oreille. Euh, et euh, bon bah euh, c'est plutôt bien passé, alors je, comme tu l'as dit, tu peux imaginer aussi l'emploi du temps qui était rude. Euh, pour pour l'emploi du temps, c'est, on va dire que je, à partir de la prépoche, je m'étais déjà organisé à chaque fois à me dire à bon, bah, tel moment je fais ça, tel moment je fais ça, tel moment je fais ça, etc. Et chaque semaine, je me donne un emploi du temps où je dis tel moment je fais ça, etc. Même les moments de trajet sont écrits, c'est-à-dire que même les trajets que j'ai fait en train, par exemple à l'ENS, c'était écrit le temps, il était écrit, etc. etc. Vraiment, tout était planifié et tout rentré. Donc voilà, et même encore maintenant, tout rentre, malgré les problèmes de décalage horaire qui en général sont de 6 heures. Donc euh, on a 6 heures de plus que les Québécois. Euh, donc je te laisse imaginer quand il faut donner cours le soir chez eux, euh, bah, il est minuit hein, en France, hein, de minuit à 3 heures pour donner des cours. Donc euh, bon, je l'ai fait une fois en direct, je ne le ferai pas deux fois. <rire> Mais pour revenir plus à, à ta question, donc euh, bah... Voilà, moi j'ai envie de dire, je m'adapterai. Euh, J'aimerais bien continuer à garder ce lien avec euh, le lycée de euh, Parce que bah, voilà, on va dire, c'est de, de là où tout a débuté. Et comme je l'ai dit au début, j'aime je, je, vraiment cette idée de partager mon expérience, c'est pour ça aussi que j'ai accepté C'est, interview. J'aime vraiment cette idée de partager mon engouement pour les maths, même si bon, là je ne vais pas parler de maths, je vais parler juste de tout ça. Euh, mais non seulement aussi parler de mon expérience parce que bon bah c'est quand même une expérience hors du commun qui je pense euh, bah, quand on réfléchit il euh, y a eu beaucoup d'opportunités euh, des moments des changements de route complètement euh, qui était vraiment pas prévus euh, dans, dans, dans le planning et qui bon bah j'ai dû m'adapter et tout ça et je pense que ça peut permettre à d'autres étudiants qui plus tard pourraient euh, se retrouver dans ce même genre de soucis euh, bah ils vont se dire, ah d'accord, donc il faudrait que... Bah, en, juste en voyant cette vidéo, par exemple, toutes les petites choses que j'ai pu dire, bah, ça, ça pourrait faire un déclic en disant, ah bah d'accord, donc je suis dans cette situation, je pourrais peut-être m'en sortir en faisant comme ça. Bon. Ou peut-être un truc similaire, je ne dis pas que ça sera exactement la même chose, mais ça peut vraiment donner des idées en se disant, bah, en fait, la moralité, on va dire, de tout ce que j'ai dit, c'est s'adapter. Voilà, on s'adapte par rapport à ce qu'on veut faire, parce que donc, moi ce que je veux faire, c'est de l'enseignement et de la recherche. Je veux essentiellement là me baser sur le truc de la recherche parce que c'est un truc difficile à rentrer plus que l'enseignement. Donc je fais la recherche euh, et bon bah, on essaie de faire tout pour atteindre ce rêve. Euh, donc Qu'est-ce que ça veut dire faire tout bah, Savoir s'adapter peu importe les circonstances. Euh, donc oui garder oh, ce oui. lien avec lui c'est pour continuer avec, euh, à, à pouvoir dire ce que je vis au fur et à mesure et pouvoir à chaque fois réactualiser mon CV. Euh, mais, euh, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, bon, après c'est post-doc euh, euh, enseignant-chercheur peu importe où ça m'intéresserait aussi de continuer, continuer à faire d'école parce qu'encore une fois j'adore ce contact avec les étudiants euh, euh, parce que bon moi je suis, je suis pas comme tous les autres profs euh, les autres profs qui cherchent pas forcément moi j'aime bien le contact avec les étudiants bien, et c'est marrant parce que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo pour ceux qui ont bien suivi tout ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, quand j'ai parlé de ma première année de prépa tout ça, je disais que j'étais vraiment enfermé sur moi-même. Bah, j'ai l'impression que, et je m'en suis rendu compte de plus en de plus, plus qu'en parlant de maths et puis euh, en parlant aux étudiants et tout ça, bah, ça m'a ouvert des portes et euh, bah, plus je faisais ce que j'aimais, plus j'avais de facilité à parler, à parler aux gens, même à des gens en français. En général, je n'aurais pas forcément parlé, je vois des élèves, je, des gens que je ne connaissais pas, des élèves qui rentrent comme ça. Avant, je n'aurais jamais osé parler aussi facilement que je le fais maintenant. Maintenant, je rentre, je, je, je sors des petites blabounettes, pas de problème, je pose un exercice. Pour les exercices en général que je pose, ils disent que c'est difficile, bon, bah, d'accord. Hein. Mais euh, bon, voilà, c'est leur avis. Après, moi, j'aime bien faire des exercices pour découvrir des choses. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose qui diffère par rapport à d'autres professeurs. Moi, j'aime bien ces exercices qui... À la fin de l'exercice, tu as une moralité, tu as quelque chose que tu apprends, tu te dis « waouh ». Voilà. Moi, j'aime bien ce genre d'exercice. Même s'ils sont un peu difficiles, j'aime bien qu'à la fin, tu te waouh wow, wow ».« je viens, viens d'apprendre un truc. » Donc, euh, euh, j'adore ce je contact avec les élèves. MM, donc, je sais que l'enseignement, je vais kiffer. Je sais que la recherche, je vais kiffer. Donc, après, peu importe où, voilà. Moi, je vais faire de l'enseignement et de la recherche. Et puis, bah on verra bien, on s'adaptera. Non, mais c'est super ton témoignage. Alors, euh, juste deux dernières petites questions pour finir un petit peu, en beauté. Euh, la première, quel conseil tu donnerais justement, à, à part s'adapter, quel autre conseil tu donnerais à ceux qui voudraient suivre une voie un peu similaire ou alors qui se serait totalement paumé, un petit ah, peu oui. comme toi Et deuxième question, bah, est-ce que tu peux nous dire un mot de la fin, une superbe conclusion Je te laisse faire. <rire> euh quelqu'un qui voudrait faire le même genre de parcours que moi, enseignant-chercheur. Euh, moi, ce que je lui conseillerais, c'est déjà d'aller en prépa. Moi, je le dis carrément, prépa, parce que tu seras, pour la personne qui fera la prépa, elle sera beaucoup plus enclin, on va dire, elle aura davantage le niveau pour, euh, pour, pour la suite, en fait, parce qu'une fois que tu as fait la prépa et que tu sors et que tu te retrouves en fac, même si tu vas en fac, imaginons que l'école normale supérieure, ça se passe pas bien, euh, bah... Tu, tu te retrouves en fac mais arriver en fac ça va te paraître un peu plus facile tu vas commencer à avoir une vision d'ensemble que tu n'aurais pas eu si tu étais resté en, à, juste à, à aller en fac et puis, euh, et puis basta donc moi ce que je conseillerais c'est vraiment la première chose c'est une expérience c'est certes c'est pas forcément facile pour tout le monde je conseillerais d'aller en prépa parce que c'est juste essentiellement pour le niveau après si vous n'allez pas en prépa et que vous allez en fac il n'y a pas de souci. de toute façon à la fin tous les chemins mènent à Rome Okay. Donc il n'y a aucun Non, mais c'est vrai. Tu en es la preuve. Je J'en la preuve. suis la, <rire> je suis la preuve vivante. Voilà, Donc, vraiment, euh, voilà, faites, faites, cherchez les voies qui vous permettent d'atteindre ce que vous voulez. Donc, moi, la première... En tout cas, pour le niveau, je, je ne conseillerais pas au début, mais après, au fur et à mesure de ce qu'on a, de, de ce qu'on qu connaît, dans le système scolaire et tout ça, bah, on va se rendre compte que, ah, il bah, y a une voie qui m'intéresserait davantage, une autre voie qui m'intéresserait davantage, et tout ça. Il ne faut pas se fixer à... Par exemple, pour le l'ENS, la seule chose est, sur laquelle on est fixé quand on est en prépa, c'est il y a le concours. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait le second concours et il y avait aussi l'entrée par dossier. Okay Alors ce que je conseillerais, c'est que au fur et à mesure de, de, des avancées de scolarité, on va, si vous n'avez pas encore l'idée précise de ce que vous voulez faire, au fur et à mesure de ce que vous allez faire dans votre scolarité, bah vous allez vous rendre compte de ce, qui, ce que vous aimez, et vous, vous rendre compte aussi de quelle école vous voudrez peut-être, dans laquelle vous voudrez euh, entrer, vous voudrez, vous voudrez euh, intégrer, vous avez compris, je pense. Bref. Euh, et à partir du moment où vous savez où est-ce que vous voulez aller, regardez toutes les voies pour y aller. Parce que on vous donne juste la voie au concours, mais il y a peut-être moyen de passer autrement faut pas hésiter à regarder s'il y a d'autres voies pour passer autrement. Quitte à faire des zigzags, tant pis, pour faire un peu de zigzag, mais on va y arriver, quoi. D'accord Il faut, faut, faut se fixer cet objectif. Si on se dit, voilà, moi, ce que je voudrais faire, c'est ça, parce que ça me plaît, parce que je le sens bien, là, on fonce, on vise ce truc-là. Et peu importe, si on voit qu'il n'y a qu'une voie, il n'y a pas qu'une voie. Il y a certainement moyen de passer autrement. Je suis sûr qu'on peut toujours trouver un moyen de passer autrement. Euh, D'ailleurs, pour d'autres écoles, il existe aussi, euh, je sais plus comment on appelle ça, là, euh, T'as le concours, mais t'as aussi... Les AST Même s'ils sont mal vus, voilà. même Les admissions sur titre, pour euh, les moldus. Pour les AST, voilà, c'est ça. <rire> les AST, c'est ça, chercher le nom. Mais euh, ça peut ne pas être si mal vu que ça. Si t'as fait une prépa, et puis finalement, tu rentres par AST, tu bah, t'auras quand même un bon niveau, hein. tu seras pas lésé. Du et tout, surtout... Et surtout, je t'interromps je t'interromps juste euh, justement à propos de ça, les admissions sur titre, c'est pas parce que tu es issu d'admissions sur titre que forcément tu es moins bon que les autres. C'est vrai que ça, en général, les autres ont tendance à vouloir forcément te regarder d'un mauvais oeil parce qu'ils se disent que tu n'as pas autant de mérite qu'eux. Mais au final, non, tu n'as pas moins de mérite qu'eux puisque tu n'as pas forcément un moins bon niveau. Et puis au final, le but, c'est vraiment que toi, tu t'épanouisses dans ce que tu fais, pas forcément que les autres... Euh entre guillemets on s'en fout de leur jugement je sais pas si toi tu, ouais, ouais, tu partages mon avis mais moi je m'en fous du jugement des autres <rire> clairement bah, quand je suis arrivé à bon, voilà euh, je savais que bon, je allais me retrouver dans les... au milieu de gens euh... bon, après avec les seconds concours ça allait parce qu'ils euh, n'est plus ou moins du même genre de milieu que moi euh, mais ceux qui étaient dedans sont ch... en général... généralement euh, issus donc, de... de Paris même bon, bon, euh, je vais pas faire trop de clichés mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, c'est pas la généralité, mais quelques-uns qui n'ont pas forcément la bonne mentalité par rapport à, à, à enfin, ce qu'ils pensent des provinciaux, on va dire, c'est tout simplement ça. Donc bon, euh, voilà, euh, on se doute qu'il va y avoir ce genre de choses. Mais oui, il ne faut pas avoir peur du jugement, on s'en fout, Clairement, vivez ce que vous voulez, Faites, foncez dans ce que vous voulez à fond. Et puis, bah, si, vous y, si vous y accrochez un maximum je suis sûr que ça va, ça va le faire, vous allez y arriver, c'est vraiment, c'est ça la moralité aussi de mon histoire, c'est ça, il faut au maximum, et euh, se donner à, au, au maximum pour ce qu'on veut, ce qu'on rêve, euh, et même, même quand on a des activités à côté, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de parler, mais je vais en parler rapidement, euh, même quand on a des activités à côté, comme moi pour ma part le catch, euh, on est capable de concilier différents petits rêves, donc le rêve de Matt, qui était le gros rêve, mais le rêve de catcheur, qui était un rêve, euh, bah ouais, au début, euh, je regardais le catch et j'ai kiffé, euh, j'ai juste de le regarder, puis au fur et à mesure, j'avais envie de le pratiquer. Et puis, euh, au fur et à mesure des années passant, bah, je me suis dit, euh, ouais, bah, ça m'intéresserait de faire des shows, des choses comme ça. Et ben, bah, je suis arrivé à faire des shows. Je suis arrivé à faire des choses. Il y a quelques vidéos qui traînent sur Internet, si vous cherchez un petit peu, mais... Euh, voilà, et... Euh, même à Montréal, j'ai réussi à intégrer une école à Montréal. Alors, c'est pas du tout la même mentalité d'ailleurs au niveau catch, mais passons. Euh, tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir différents petits rêves et réussir à concilier des choses qu'on n'aurait jamais cru conciliables. Catch et recherche-enseignement, vraiment, a priori, ils n'ont rien à faire à l'un avec l'autre. Bah, finalement, j'ai réussi à les concilier dans ce que je fais. Donc, même si vous avez d'autres petits rêves, que ce soit dans les études, puisque là, essentiellement, c'est pour les études, mais même dans le côté sportif, même dans le côté peut-être privé, familial ou des choses comme ça, puisqu'on a aussi des buts amoureux, on a aussi l'idée de, bah, à un moment il faut qu'on s'installe à un moment on aimerait peut-être construire une famille etc. bien sûr, comme ça. bon voilà, les choses euh, c'est le temps qui veut qui veut que les choses se passent ainsi, bon, pas, ça ne se fait pas toujours dans le même euh, disons, euh, ça, ça prend plus de temps pour certains et moins pour d'autres mais peu importe, ce que je veux dire c'est que vous avez différents projets bah, suivez-les, allez à fond, suivez vos instincts, suivez, suivez ce que vous voulez faire jusqu'au bout. Essayez de vous donner un maximum pour ce que vous voulez et j'en suis certain que ça va marcher. Vraiment. Vraiment. Faites-vous confiance. Voilà, Parce bah c'est un magnifique mot de la fin. Suivez vos rêves et... On s'en fout des autres. Mais vraiment, euh... battez-vous pour avoir ce que vous voulez rêvé. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette vidéo Bon, oh, pas grand-chose, non. 42 <rire> ceux, qui, ceux qui ont la référence comprendront, sinon n'hésitez sinon pas à demander en commentaire, j'y répondrai euh, personnellement. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle a duré un petit peu de temps, mais voyez, le, le, témo le témoignage en volait la peine. Et puis de toute façon, euh, faire en plus concis que ça, je crois pas qu'on aurait réussi. <rire> Voilà, donc euh, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la cloche pour les prochaines vidéos ainsi que les prochaines interviews. N'hésitez pas également à commenter, à donner vos retours pour qu'on puisse améliorer ce format d'interview mais aussi qu'on puisse euh, euh, avoir vos questions en commentaire parce que je pense que Benjamin ou moi, on ira jeter un petit coup d'œil et puis on pourra y répondre au fur et à mesure. Et puis, bah, je vais simplement vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle interview. Permets-moi juste d'ajouter une dernière chose. Je t'en prie, je te laisse le dernier mot. Je vais te faire, je vais te faire, je vais faire une petite surprise. Euh, je vais débuter une chaîne YouTube qui portera sur des maths, justement. Euh, donc, bon, j'ai commencé à, à mettre des enregistrements de cours, justement, que je faisais à, au Québec. Pour l'instant, il n'y a que ça. Mais au fur et à mesure, euh, je compte mettre d'autres contenus. Et euh, notamment, j'ai eu l'idée de faire des exercices de colle, par exemple. Donc de proposer chaque semaine peut-être un exercice un peu particulier qu'on pourrait retrouver en exercice de colle. Et bien je le corrigerai comme ça en vidéo. Bon, je sais pas combien de temps ça durera à chaque fois pour chaque vidéo. Mais voilà, il y a une chaîne qui commence à se faire, à se dessiner. Et bon, bah voilà, j'en profite en même temps pour dire, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Non, mais t'as raison. Si j'y pense, je mettrai un lien, quelque part, mais je trouverai le moyen de mettre un lien. Et puis voilà, bah merci beaucoup à toi encore pour ce témoignage merci qui fut toi. fort intéressant. Et puis enfin, bah voilà, à la prochaine les amis. Salut Salut